Enfin avec nous, Bruno Fuchs. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes un ancien journaliste, aujourd'hui député Modem du Haut-Rhin, bon connaisseur de l'Afrique, vous aussi, et depuis peu secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous venez de lancer une mission parlementaire à propos, je cite, de la stratégie française en Afrique. La France est devenue une puissance comme une autre en Afrique. Elle suscite même de l'hostilité dans certains pays. L'objectif de cette mission est de mettre en lumière les raisons pour lesquelles la France a perdu une part de son influence en Afrique, dites-vous. À nos confrères des dernières nouvelles d'Azaz, c'était le 19 mars dernier. À quelle date votre mission va-t-elle rendre ses conclusions C'est un sujet qui est très vaste. Il faut consulter beaucoup d'experts de, dans oui. beaucoup de domaines. Donc, oui. je pense que d'ici le mois de septembre, on aura fait un travail suffisant pour, d'une part, analyser un certain nombre d'éléments, mais surtout faire des propositions pour voir comment effectivement on peut restaurer une posture et donc une influence qui correspondent plus à la situation de la France et à ses ambitions. Rendez-vous donc en septembre prochain pour les conclusions de cette mission que vous êtes en train de lancer ici à l'Assemblée nationale. Je on voit le même constat, aujourd'hui vous parlez d'un échec. Quand on voit la fin de la mission Barkhane, oui, c'est un échec, je crois personne ne peut dire l'inverse. Quand on regarde la réalisation de ce que Barkhane a fait pendant 9 ans, il y a quand même beaucoup... Il y a eu des, des, des, des succès. C'est une mission qui a servi à combattre l'avancée et une grande partie, justement, des tentatives d'attaques terroristes. On Donc... voit un officier militaire dans ce documentaire oui. qui dit qu'il y a eu deux portes de sortie à un moment dans cette histoire. La première, c'était la fin de l'opération Serval, où les... Les militaires français auraient pu se retirer, considérant que la mission avait été accomplie. Et la deuxième porte de sortie, ça aurait pu être euh, l'élection d'un nouveau président euh, et, et, et le maintien de la démocratie, bien entendu, et l'élection d'un président qu'on a vu évidemment, dans, dans ce documentaire à la tête du pays. On n'a pris ni l'une ni l'autre. Est-ce que ça a été euh, peut-être ça l'erreur fondamentale de... sur le plan militaire Oui, par parce exemple. que c'est l'analyse, déjà, de, de l'objectif de Barkhane. Le général Castre, qui est dans, dans ce reportage, pilotait l'opération Serval. Et il a souhaité euh, que Barkhane change de nom, et ne soit pas à la suite de Serval, pensant déjà que pour sanctuariser la réussite de Serval, il a voulu donner un autre nom à Barkhane, pensant déjà que dans Barkhane, il y avait les germes d'une fin annoncée. La difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie dans Barkhane. On voit bien, et vous l'avez bien dit, que l'objectif, c'est de combattre le terrorisme et d'accompagner les États. Or, on n'accompagne pas les États avec 3 000, 4 000, 5 000 hommes uniquement des militaires qui, eux, sont en opération militaire. Donc, un, je pense qu'il a manqué, si on peut faire l'analyse, il a manqué d'objectifs stratégiques et deux, d'accompagnement de l'État, des services publics. Donc, en plus de, de l'armée, il aurait fallu certainement euh, accompagner les États à restaurer. Euh, leurs services publics et à sécuriser, sécuriser les, les zones que l'on avait permis de, de reconquérir, parce qu'il y a eu des reconquêtes. Voilà. Et après, si on veut analyser les détails, il y a eu d'autres éléments pour analyser l'échec. Mais, mais, mais principalement, l'opération, ce n'est pas un échec euh, militaire c'est plutôt, plutôt un échec stratégique et politique. Le Mali, comme d'ailleurs le Burkina Faso, finalement euh, euh, dénonce l'abandon de l'État français pour justifier ce renversement d'alliance. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on simplifie le débat en disant Wagner ou, ou la France, la Russie ou la France. Il y a quand même sur place l'Union européenne, il y a 14 000 soldats ou, ou policiers de la MINUSMA. Donc le débat, il ne se limite pas non plus à, à, à cette médiatiquement qu'on qu limite à ce niveau. Les forces euh, de l'ONU et il y a quand même euh, quatre fois plus de soldats euh, de l'ONU que de forces françaises au plus haut de la force Barkhane. Donc euh, la situation n'est pas aussi simple que ça. Sur euh, Wagner, donc vous avez dit 1000 euh, soldats. Ce euh, sont on... les chiffres qui circulent oui, hein, oui, maintenant oui, oui, oui. euh, C'est très, très opaque comme on vous venez de le dire. Est... dire. Mais on voit bien que, que ces soldats sont plutôt là pour essayer de sécuriser la, la junte et le pouvoir en place que pour faire des, des opérations euh, militaires de grande envergure, euh, peut-être dans deux ou trois zones précises, mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin et on voit que la question, qui, celle qu'on a évoquée tout à l'heure de la résolution politique, n'est pas plus abordée maintenant qu'elle ne l'était avant. La résolution, on ne peut pas dire en Ukraine que la résolution va être politique à la fin et pas imaginer qu'au Sahel, la résolution sera politique. Et Je pense qu'une des erreurs, si on veut revenir à ces erreurs de conception que la France a pu commettre, c'est qu'on a pensé que la résolution de ce conflit pouvait être militaire. Et à un moment, quand Jean-Yves Le Drian dit euh, on ne peut pas négocier avec les terroristes, il a raison d'un point de vue conceptuel, je pense que la résolution du Mali, on le verra, ne peut être que politique et donc ne, peut aller, ne, peut, ne peut être euh, avancée que lorsque l'on a commencé à discuter pas avec les groupes djihadistes, les deux groupes ACMI et, et, et l'État islamique, mais avec une grande partie de euh, la, la, la, la terreur locale ou, ou de l'insécurité locale qui sont provoquées par des questions purement ethniques et non pas par des questions idéologiques ou, ou islamiques. Alors, Alors, les résultats sont pour l'instant très très limités. Hein, dans la négociation au Niger, c'est très très limité comme résultat, mais ça veut dire qu'en parallèle de la force militaire, il faut avoir Absolument. une approche euh, stratégique et, et, et politique. Bien Alors, je, je, je, je Rien ne change, permett nous Fuchs, avec je, ces annonces je, je du chef pas, de Je ne partage pas votre, votre mmh. point de vue, euh, parce qu'effectivement, c'est peut-être un des éléments... Euh, positif, entre guillemets, euh, de la fin de c'est la, la, la France s'est réinterrogée sur la doctrine à, à mettre en place. J'étais au Niger, moi, il y, a, il y a trois semaines. Il y a au Niger des soldats français. Ils sont euh, sous commandement euh, nigérien et ils sont sous stratégie. Ce euh, sont les Nigériens euh, qui décident de la stratégie et qui décident euh, des, des opérations. Et donc, quand ils sont venus des Français, ils appellent les Français. Il y a un échange d'informations, ce qui n'était ni le cas au Mali, ni le au Burkina. Euh, il y a euh, des comités de pilotage euh, communs. Et on est un peu comme des sous-traitants euh, là-bas. Euh, regardez, enfin, je vais utiliser ce mot pour, pour simplifier. Ça, c'est et... l'humilité euh, évoquée par le chef de l'État Oui, mais ça veut dire que ça change radicalement, complètement. Et l'armée nigérienne qui s'est dotée euh, depuis le président Bazoum qui a multiplié trois ses effectifs et qui va multiplier encore par deux, c'est-à-dire qu'en dix ans, ils vont être multipliés par six, et eh bien euh, là, on voit qu'il y a une capacité d'intervention beaucoup plus forte des Nigériens, une meilleure prise en compte des capacités stratégiques, et derrière les Français qui viennent en renfort. Et donc ça, c'est très différent de ce qui s'est fait et au Mali et au Burkina. Et euh, le plus difficile pour les Français, ça va être effectivement de se mettre dans une posture, dans une attitude au service d'eux, ce qui n'est pas euh, depuis euh, depuis. Depuis la colonisation, qui n'est pas l'attitude principale des Français en Afrique. Et ça, ça peut être un changement. Je très, vous rejoins là-dessus. Je hein, pas pas votre, votre point de vue. Je pense que les, contre la France, oui, comme, comme entité euh, coloniale et post-coloniale, mais euh, pas avec les Français. Moi, je continue à parler avec les mêmes personnes au Mali qu'avant. Il n'y a pas de différence. Donc, les, moi, ce qu'on me dit en, en Afrique, on me dit on, on, veut, on veut la France, mais on la veut autrement. Et c'est ce autrement qu'il faut définir. Il faut, euh, définir, et il faut du, du temps pour cela. Le principal souci, à mon avis, c'est qu'on n'a pas les acteurs, on n'a pas les chefs d'entreprise, on n'a pas euh, les mouvements associatifs qui connaissent l'Afrique et qui vont investir l'Afrique dans leur champ. Le problème, pro le problème principal, c'est celui-ci, c'est qu'on manque et de connaissances fines du terrain et d'acteurs qui vont aller s'investir là-bas. Et, et on pourtant, verra, hein, si et pourtant allez... on a des millions de binationaux qui ne demandent qu'à jouer la relation France-Afrique et on ne favorise pas suffisamment les stratégies vers les binationaux qui sont des euh, populations tout à fait euh, aptes et qui ont envie de jouer. Euh, leurs leur deux pays euh, d'origine. Et on verra ainsi, cet euh, si c'est autrement, ces fameuses solutions que vous évoquez figureront dans, dans, dans le rapport de votre mission parlementaire que vous êtes en train euh, de mettre oui, en merci. place. et euh, Vous nous avez annoncé euh, que les conclusions de, de cette mission devraient être connues, euh, si tout va bien, en septembre prochain. Un